Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment commencer en bourse, commencer à trader avec un petit capital. En fait, euh, l'erreur de la plupart des, des débutants qui veulent gagner rapidement de l'argent, c'est de, euh, quand on a un petit capital, c'est de trader des positions trop élevées. Donc, euh, trop grande position, ça veut dire risque trop grand. Ça veut dire qu'avec le stress, en général, ils perdent très rapidement euh, leur capital. Pourquoi Parce que euh, si le marché part dans le mauvais sens et eh bien c'est la panique. On coupe sa position trop rapidement euh, ou bien on a un appel de marge de la part du broker. Donc euh, si vous avez un petit capital pour commencer et eh bien n'essayez pas de trader un lot. Non, trader euh, un centième de lot, euh, un mini lot, un micro lot. Euh, et petit à petit si vous vous gagnerez peut-être au départ 1 euro, 2 euros, voire même quelques centimes au départ mais le principal c'est d'apprendre à trader et d'avoir des résultats positifs régulièrement. Donc si vous suivez une formation au scalping comme ce que je recommande eh bien vous arriverez euh, une fois que vous maîtriserez bien cela, à faire 95% de trades gagnants. Alors vous ne gagnerez pas des, des centaines ou des milliers d'euros par mois si vous avez un petit capital, mais vous aurez des, des gains réguliers, peut-être 20 euros par mois, 50 euros, et puis ça montera petit à petit si vous avez des bons résultats et surtout, à ce moment-là, ça vous donnera confiance et vous pourrez mettre un peu plus de capital euh, sur votre compte de trading, que ce soit votre argent ou l'argent euh, peut-être de personnes de votre famille. Une fois que vous montrerez que vous êtes sérieux, que vous avez des résultats réguliers sur un compte réel, eh bien, je vous assure que vous n'aurez aucun problème à trouver des personnes qui vous prêteront de l'argent et qui seront intéressées par, euh, par ce que vous faites et pour recevoir eux aussi le fruit de votre activité de trader. Donc si vous avez un petit capital, surtout n'essayez pas de gagner beaucoup d'argent très rapidement, c'est une erreur qui vous sera fatale et qui peut-être vous découragera définitivement d'essayer de gagner de l'argent en bourse, ce serait vraiment dommage. Donc si vous avez un petit capital, tradez des petites positions. Donc euh, si vous faites euh, euh, des toutes petites positions, même si vous gagnez ne fût-ce que quelques centimes, essayez de faire tous les jours quelques trades. Si vous gagnez 5 ou 10 trades par jour, mais qui sont gagnants réellement, que vous arrivez à un taux de réussite de l'ordre de 95%, donc 95%, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Ne regardez pas l'argent que vous gagnez, regardez réellement euh, les trades gagnants que vous faites euh, et qu'au terme de cela vous ayez bien sûr des résultats positifs. Donc euh, vous pouvez bien sûr commencer euh, sur un compte de démonstration mais ne prenez pas un compte euh, de démonstration de 20 000 euros si au final euh, vous ouvrirez un compte réel seulement de 1 000 euros ou de 5 000 euros. Donc euh, il faut y aller euh, petit à petit. Euh, L'important c'est surtout d'apprendre. Donc, euh, C'est la même chose pour les pilotes, hein. ils commencent d'abord à apprendre sur un simulateur de vol donc euh, avant de piloter euh, des avions, donc il est clair mmh. qu'il faut d'abord euh, une période d'apprentissage et ne pas euh, vouloir euh, trader euh, sur un compte réel en gagnant beaucoup avec un petit capital. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Vous allez perdre votre capital, vous allez remettre de l'argent, euh, vous allez reperdre votre capital et surtout, comme je vous l'ai expliqué euh, si vous avez vu mes précédentes vidéos, euh, le plus important c'est de vous former. N'essayez pas d'ouvrir un, un, euh, un compte réel euh, parce que c'est très facile, il faut 5 minutes pour ouvrir un compte réel et mettre de l'argent dessus avec votre carte bancaire vous pouvez trader dans, dans les minutes qui suivent après avoir vu cette vidéo. Ne le faites surtout pas, <rire> ne faites surtout pas ça. Euh, suivez d'abord une formation, si vous avez un petit capital et eh bien consacrez ce capital d'abord à apprendre, achetez des formations, suivez des formations, achetez des livres, formez-vous, prenez le temps de vous former. Vous savez, le trading c'est le métier dans lequel on peut gagner le plus d'argent. Donc euh, il faut malgré tout se former là-dedans. Euh, si vous cherchez par vous-même, vous allez peut-être mettre 10 ans et peut-être que vous n'arriverez jamais à avoir une méthode efficace. Donc aujourd'hui, il y a des bonnes méthodes sur Internet, des bonnes formations sur Internet. Ça vaut la peine quand même d'investir un peu de temps et un peu d'argent au lieu de, de risquer de perdre votre capital parce que vous allez vous mettre à trader en réel euh, sans véritable formation. Alors peut-être que vous, si vous faites ça, que vous ne suivez pas mon conseil, que vous allez gagner pendant quelques jours, mais vous ne gagnerez pas. Euh, je vous assure qu'au bout, bout d'un mois ou deux, vous aurez perdu tout votre capital et peut-être que... En une journée, vous perdrez tout votre capital. Euh, croyez-en mon croyez -en expérience, croyez-en l'expérience de beaucoup de gens. Il y a même des gens qui ont gagné des millions et qui ont tout reperdu euh, en un mois ou deux. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut gagner beaucoup d'argent en bourse, mais euh, il y a un processus euh, à, à suivre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont investi euh, de l'argent en bourse, qui ont voulu faire euh, les malins, qui se sont dit « je vais devenir trader » et euh, qui l'ont fait sans formation et ça a été bien sûr euh, un échec euh, cuisant pour beaucoup. Il y en a qui ont perdu beaucoup beaucoup d'argent de cette manière-là. Donc ne faites pas cette erreur, écoutez les conseils euh, de traders sérieux qui pourront euh, vous dire exactement la même chose que moi. Si vous euh, voulez trader avec un petit capital, eh bien, contentez-vous au début de gagner quelques centimes, quelques euros. Et après, quand vous aurez des bons résultats, d'ici peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, ça dépend de vous, euh, Eh bien, vous arriverez probablement à commencer à vivre du trading et à gagner beaucoup d'argent. Pourquoi Parce que vous aurez peut-être un capital plus important, vous ne risquerez pas euh, énormément d'argent, donc vous aurez la sagesse euh, d'avoir appris cela et il y aura certainement beaucoup de gens qui seront intéressés par ce que vous faites et qui seront prêts à vous prêter de l'argent. Vous pourrez ainsi grossir votre capital et gagner rapidement beaucoup plus d'argent. Donc, suivez bien ce processus, c'est extrêmement important. Si vous avez un petit capital, contentez-vous au début de petits gains. C'est extrêmement important, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous êtes intéressé par une formation au trading sérieuse, et pas trop cher, bah sous ma vidéo ici vous avez des liens vers mes formations. Euh, moi je suis en, en permanence en train de chercher à améliorer mes formations donc j'en fais profiter mes étudiants mais je peux vous dire que le conseil que je vous ai donné ici c'est un conseil en or qui vous évitera de faire des grosses bêtises. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la si c'est le cas,